Dieu m'a fait grâce malgré tout ce qui s'est passé dans l'année 2020 mais ben Dieu nous a fait grâce que nous puissions entrer avec une bonne santé dans cette année 2021 voilà pourquoi je rends grâce à Dieu de te voir encore aujourd'hui le 3 janvier 2021. Et je dis gloire à Dieu pour sa protection, je dis gloire à Dieu pour sa grâce, je dis gloire à Dieu pour sa faveur. Et je tiens une fois de plus à souhaiter à nous tous, à toute l'Église, bonne année 2021. Bonne année 2021. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons passer au moment de, de message. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aura le temps de messages. On aura le temps où, bien sûr, je vais prier pour, pour l'église. Et on aura le temps de partager quelque chose à gaper pour. Manger ensemble et marcher avec Dieu dans ces nouvelles ans. Cela est très important par nous. Euh, C'est une journée où nous allons dire juste Seigneur merci, merci, merci, merci. On a eu au moins 15 jours, plus 4 ou 5 retraites qu'on est entré de, de prier. que Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, que, que l'année 2021 ça soit ceci. Que l'année ce soit, cela, que ma famille, on a fait qu'elle demandait, demander, demander, demander, demander. Que cette journée, si on peut, les consacrer à Dieu. Et merci à Dieu. Amen. J'inviterai l'Église de se tenir debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va accueillir. Vous savez, ça fait euh, quelques temps, euh, elle est avec moi. Elle est à l'église, dans la formation, elle n'arrête pas à apprendre. Et quand on apprend, on doit aussi transmettre. Amen. Amen. Amen. Amen. Chacun de nous a sa grâce. Peut-être ce que moi, j'ai pas, l'autre, il a. Peut-être ce que l'autre, elle n'a pas. Moi, j'en ai. Et nous devons travailler selon la grâce de sa des Amen. Amen. Amen. Voilà lorsque j'appelle notre sœur Fifi et pendant qu'elle avance, nous pouvons acclamer, acclamer la gloire de Dieu. Nous pouvons acclamer, acclamer acclamer la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais commencer d'abord pour vous souhaiter une bonne année. Merci, Merci, je rends grâce à Dieu pour euh, sa miséricorde, pour ses bienfaits, euh, il nous a protégés durant toute l'année 2020, on a commencé par le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, nous sommes passés par pas mal de choses et nous sommes encore là et de surcroît en bonne santé, donc je remercie le Seigneur, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Et je remercie aussi le pasteur pour la confiance, c'est le premier dimanche de l'année et il m'a fait confiance donc je le remercie. Et comme vous savez aujourd'hui c'est un dimanche spécial, c'est le premier dimanche de l'année, je le répète encore. Et c'est un culte aujourd'hui d'action de grâce, c'est un culte où nous allons rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits, où nous allons reconnaître sa grandeur. Et comme c'est un culte d'action de grâce, je tenais par la même occasion de parler sur l'action de grâce en elle-même. Et euh, donc le thème sera l'action de grâce. Et avant de commencer, j'aimerais bien définir ce que c'est une action de grâce. Une action de grâce, d'après la définition, c'est la reconnaissance d'un cœur face à toutes les œuvres de l'Éternel. La reconnaissance d'un cœur face à toutes les œuvres de l'Éternel toutes les œuvres sans exception, que ces œuvres soient bien ou qu'il y ait des soucis, cette de façon de reconnaître les bienfaits de Dieu. Et je suis allé un peu plus loin à faire des recherches et je trouvais le mot action de grâce en hébreu. Et en hébreu, action de grâce, c'est chelem chelem qui veut dire également une offrande de paix, un sacrifice volontaire de remerciement. Et avant de continuer, on va lire dans les livres d'Exode, Exode, chapitre 20, verset 24. La personne qui, qui a trouvé, il peut nous le dire, s'il vous plaît. Exode, chapitre 20, verset 24. 4. Oui. Je lis en nom du Seigneur. C'est un, un hôtel en terre que tu me construiras et tu offriras à tes holocaustes et tes sacrifices de communion, tes pièces de petits et de gros bétails. Partout où je, je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et te bénirai. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre version, s'il vous plaît? 24. Oui. Tu me leveras un hôtel des terres sur lesquelles tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Et prévis et te veut, partout où je te rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Amen. Là, dans ce verset, c'est Dieu qui parle à Moïse. Et ce verset vient à la suite des dix commandements. C'est Dieu qui parle d'une manière directe à Moïse. Il lui a révélé les dix commandements. Et par la suite, Dieu lui dira à chaque fois, Moïse se doit de lui lever un autel de terre et de lui offrir toutes sortes de choses, des cost, des sacrifices, d'actions, de grâce, des brebis, etc., etc., et ensuite il a rajouté partout où je rappellerai mon nom je, reviens, je viendrai à toi et je te bénirai et quand j'ai lu ce verset c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions je me suis dit est-ce que Dieu avait besoin que Moïse puisse lui offrir tout ça que Moïse puisse faire toutes ces choses pour qu'il puisse, qu puisse venir à Moïse pour qu'il puisse le bénir et je me suis dit je regardais ce verset m'a appris que Dieu avait besoin qu'on lui offre aussi également des choses. C'est vrai qu'il a tout. C'est vrai que toute la terre, toute l'heure du monde lui appartient. Mais il a également besoin de notre reconnaissance. Il a, il a également besoin de sentir que nous apprécions ce qu'il fait pour nous. Et il a rajouté qu'il viendrait à Moïse et qu'il le bénirait. C'est-à-dire que Moïse doit offrir toutes ces choses à Dieu pour que Dieu... Puisse venir à Moïse et le bénir une fois de plus. Notre Dieu a besoin de cette reconnaissance. Il a besoin de sentir que nous lui sommes tout le temps reconnaissants, que nous apprécions ses bienfaits, ses œuvres dans nos vies. Il aime les actions de grâce. Il aime l'offrande que nous pouvons lui apporter. Et je suis encore allée plus loin, je me suis dit, si Dieu dit toutes ces choses à Moïse, ça veut dire qu'il sait l'importance ou encore la puissance de l'action de grâce. Il savait, il sait que l'action de grâce peut transformer une vie. Il sait que l'action de grâce peut transformer une situation. Le Dieu Tout-Puissant le savait. Et lorsque je regarde dans la Bible, il y a pas mal d'histoires où ça nous montre l'importance de l'action de grâce. Cette importance-là, qu'il a cette capacité qu'elle a de transformer de vie. Si on regarde l'histoire de cette femme pécheresse, cette femme appelée pécheresse dans la Bible, cette femme qui était venu avec, devant Jésus-Christ avec un parfum qui coûtait extrêmement cher. Il était venu offrir ce parfum à Dieu. Il a lavé les pieds de Jésus-Christ avec ce parfum. Et les gens tout autour murmuraient et disaient que ce parfum coûte extrêmement cher. On aurait pu prendre ce parfum et le vendre et par la suite aider les pauvres. C'est dans Luc 7. Et Jésus dira... Que à partir de cet acte que la femme avait fait, ce sacrifice qu'elle avait fait, que le péché de la femme sont pardonnés. Cette action de grâce, cette reconnaissance, cette capacité que sa, cette femme a pu voir. L'importance de Dieu par son acte a changé sa destinée. Il a transformé sa destinée. Il est passé de femme pécheresse à un exemple. L'action de grâce... Cet acte de sacrifice volontaire, cette manière de surprendre Dieu. Dieu, il ne s'entend pas et tu es là, tu surprends le Seigneur. On le voit dans plusieurs histoires. Si on prend quoi l'histoire de Noé, lorsque Noé est sorti de l'arche et que la pluie avait cessé, il a offert à Dieu toutes sortes de choses, des bonnes choses. Et Dieu dira en lui-même que plus jamais il détruira le sol de l'homme. L'action de grâce a poussé Dieu à prendre une décision, a poussé Dieu à se dire que je ne ferai plus cela. L'action de grâce, la reconnaissance envers Dieu, c'est très important. Ce matin, cet après-midi, pardon, je me posais des questions, je me disais qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir être reconnaissant envers Dieu On a l'impression de l'être, mais on ne l'est totalement. Qu'est-ce qu'on attend que cette chose-là si importante dont tu as besoin puisse arriver pour que tu puisses lui rendre grâce, pour que tu puisses lui être reconnaissant. Qu'est-ce qu'on attend Il mérite notre reconnaissance en tout temps. Il mérite notre reconnaissance. On est là, on regarde, on se dit, « Je n'ai pas encore cette chose, alors je dis merci à Dieu, mais c'est bon, c'est des merci à la va-vite, c'est des remerciements. » C'est la reconnaissance qui ne vient pas du cœur. La Bible la nous dit dans Luc 16, 10. Je vais lire le verset. Luc 16, 10. Luc 16, 10. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Parole du Seigneur. Amen, merci. Celui qui est fidèle dans les petites choses, est-ce qu'on est fidèle à Dieu dans les petites choses Dans ces choses-là que nous considérons comme petites, dans les choses de la vie de tous les jours, tu t'es réveillé ce matin tu es en bonne santé Est-ce que tu as été reconnaissant Est-ce que tu lui as dit merci Ou pour toi c'est acquis Par moment on est là, on a tellement l'habitude de se réveiller tout le matin pour nous que c'est normal. C'est normal, je me suis réveillée alors c'est normal. Je suis en bonne santé alors c'est normal. Ma famille va bien alors c'est normal. Je pas des mauvaises nouvelles alors c'est normal. J'ai l'habitude que ça se passe comme ça. Jusqu'au jour où. Est-ce qu'on est reconnaissante pour ce qu'on a là tout de suite est-ce que tu es reconnaissant pour le peu de salaire que tu as là tout de suite Est-ce que tu es reconnaissant pour le travail que pour toi ne représente rien Ce petite formation que tu as pu faire, est-ce que tu es reconnaissant pour cela Est-ce que tu es reconnaissant de la vie, du souffle de vie que tu as Parce que sans le souffle de vie, tes projets tomberont en l'eau. Sans le souffle de vie que tu as là aujourd'hui, tout ce que tu pourrais pro projeter projecter en l'eau. Est-ce que tu es reconnaissante Est-ce que tu es reconnaissante dans les petites choses ou tu attends les grandes Où tu attends que le Seigneur fasse des choses extraordinaires pour toi pour que tu puisses dire, oui Seigneur, là je reconnais. Si tu es incapable de lui être reconnaissante dans les petites choses, tu seras aussi incapable de lui être reconnaissante dans les grandes. Tu ne peux pas attendre que Dieu fasse des choses extraordinaires pour que tu puisses être reconnaissante. Là, à revenir vers lui. C'est tout ce qu'on a l'habitude de faire, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Encore et encore, Dieu pour nous est devenu comme une banque. On est là, on revient. Quand on a besoin, on arrive, Dieu j'ai besoin de ceci. Tu as la chose et tu repars. Lorsque tu as encore besoin tu, re, tu reviens. Ainsi de suite, tout le temps, à faire la même chose tu ne t'arrêtes jamais pour dire là je m'arrête, là je ne demande rien là je vais juste lui dire Seigneur je suis reconnaissant, là je vais juste offrir une offrande à Dieu et lui dire Seigneur, cette fois-ci je reviens mais pas pour demander, je reviens pour te dire merci, je reviens pour te dire merci pour ce que tu as fait dans le passé je reviens pour te dire merci on a perdu cette capacité là à être reconnaissant envers Dieu, c'est pas capacité là à lui être reconnaissant d'une manière d'un cœur sincère. On l'a complètement perdu. Tout est acquis, tout est dû. Nous pensons que nous méritons tout. Nous pensons que nous méritons tout. Nous sommes devenus comme ces neuf leprés ingrats, que nous avons l'habitude d'ailleurs de traiter d'ingrats. Ces neuf leprés, dans la Bible, dans Luc 17, ils étaient dix au départ. Jésus-Christ, ils ont croisé le chemin de Jésus-Christ. Ils ont dit à Jésus. Ils ont pleuré sa miséricorde. Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. jésus maître aie pitié de nous. Ils étaient dix au départ. Jésus-Christ leur dira d'aller voir le sacrificateur. Ils arrivent en cours de chemin. Ils constatent qu'ils sont guéris. Et parmi les dix, il n'y a qu'un seul qui est revenu. Et je me suis posé des questions, je me disais, mais ils étaient le 10, les 10 étaient ensemble. C'est-à-dire que si l'autre, il est revenu, sûrement qu'il a dit dur aux autres que moi, j'ai fait les demi-tour pour aller lui dire merci. Mais qu'est-ce qu'ils ont pensé Ils ont tracé leur, leur chemin, ils ont continué sans faire demi-tour pour revenir lui dire merci. Jésus étonné leur dira, et le neuf autres, ils n'ont pas été guéris. Ils n'ont pas été guéris on est exactement pareil. À chaque fois, on parle d'eux comme des ingrats, mais on fait exactement la même chose. On fait exactement la même chose. Nous sommes là lorsque tu vois que rien ne va plus dans ta vie. Lorsque tu es là, tu regardes, tu vois plus le bout du tunnel. Lorsque tu es là, c'est le chaos dans ta vie. Oh, tu pries comme jamais. Oh, tu reviens vers Dieu comme jamais. Nous sommes là à dire « Seigneur, Seigneur, on fait toutes sortes de prières ». « Seigneur, si tu me fais ça, je te donnerai ça. Seigneur, si tu me fais ça, je te ferai ça. » Oh, on va tellement plus loin, on nous promet des choses. « Seigneur, Seigneur, Seigneur, l'année 2020 est compliquée. Si tu me fais ça, Seigneur, je te promets que je te ferai ça. » Et une fois la chose arrivée, une fois le vent passé, une fois la tempête passée, qu'est-ce que tu fais Tu continues le chemin, exactement comme le neuf le prêt. Tu continues le chemin, sans faire demi-tour. Sans revenir pour pouvoir sceller ta promesse, pour lui dire Seigneur, je t'avais promis, tu m'as répondu, alors je reviens. Non, on continue. On continue notre chemin, comme on a l'habitude. Et ainsi de suite. Et ensuite, lorsqu'un autre problème arrive, on revient de la même façon. Seigneur, Seigneur, Seigneur. J'aime beaucoup Abraham. J'aime sa capacité à être reconnaissante envers Dieu, reconnaissant pardon, envers Dieu. Lorsqu'on lit l'histoire d'Abraham, on verra que Dieu lui a donné Isaac à un âge avancé. Et ce même Dieu qui lui a donné Isaac, ce seul fils, le fils unique, lui demandera en retour cet Isaac-là en offrande. Et j'aime beaucoup l'attitude d'Abraham parce qu'il n'a pas, pas cherché à comprendre il n'a pas cherché à s'expliquer avec Dieu. Il a obéi. Il a pris Isaac. Sûrement dans sa tête, il s'est dit, tout appartient à Dieu. Tout lui appartient, même cet Isaac. Ma vie appartient à Dieu. Isaac appartient à Dieu. Alors si Dieu veut Isaac, je lui donnerai Isaac. Il a respecté la parole de Dieu. Il était prêt à offrir Isaac à Dieu. Et Dieu est bon. Dieu est tellement bon, il a trouvé une autre offrande. Et ça m'inspirait, je me dis, c'est cette capacité de reconnaissance dont nous devons avoir. Cette capacité de reconnaître la grandeur de Dieu. Cette capacité de reconnaître ses bienfaits dans nos vies. Cette capacité. L'action de grâce. L'action de grâce doit faire partie d'une manière intégrante dans nos vies. L'action de grâce ouvre les portes. L'action de grâce transforme les vies. L'année 2020 a été chaotique pour beaucoup de personnes. Si on pose la question, je pense qu'à chacun d'entre nous ici dans cette salle, comment tu pourrais qualifier l'année 2020 On aura énormément d'adjectifs qualificatifs négatifs. Les gens ont presque tous que du mal, que du négatif pour cette année 2020. Et tant des fois, quand j'entends toutes les réponses, on a même l'impression que Dieu n'a rien fait, que cette année a été totalement chaotique, que dans les chaos, Dieu n'a rien fait. L'année a été chaotique, l'année de l'autre également. La seule différence, c'est que même dans le chaos, l'autre a su voir les bienfaits de Dieu. C'est ça la différence. Même dans le chaos, même dans la maladie, même dans la pandémie, faisons cet examen des consciences, regardons attentivement, trouvons les bienfaits de Dieu. Parce que même dans la maladie, je suis sûre, parce que même si cette année 2020 a été une année exceptionnelle, en mal, ou je ne sais, pour tout un chacun de nous, il y a eu du bien. Dieu a fait du bien à quelqu'un. Dieu a transformé une vie. En tout cas, moi, cette année a été bénéfique pour moi. Amen. A été bénéfique pour moi parce que ça m'a permis de, si je peux dire, de me rapprocher de Dieu. Ça m'a permis de l'expérimenter d'une autre façon. Alors si on me demande, cette année 2020 a été comment Ma réponse à sera été positive. Ça pourrait étonner plein d'autres. Mais parce que moi, j'ai vécu de cette manière. Il y avait la pandémie, mais je vois les bienfaits de l'éternel. Amen. Et l'action de grâce doit faire partie d'une manière intégrante dans nos vies. Nous devons reconnaître les bienfaits de Dieu dans toutes circonstances, dans toutes choses. L'apôtre Paul nous exhorte dans Philippiens 4, 6. Il nous dit de nous inquiéter de rien, mais en toutes choses, de faire connaître le besoin par des prières, des supplications, ainsi que des actions de grâce. De nous inquiéter de rien. Tu ne vois pas le bout du tunnel, t'inquiète de rien. Prie, supplie le Seigneur avec des actions de grâce. Ça, c'est lui qui met Dieu au défi, si je peux me permettre. Seigneur, il n'y a rien qui va. Seigneur, je ne vois pas le bout du tunnel, mais je te rends grâce. Parce que je sais que tu feras. Parce que je sais que tu es capable de tout. Parce que je sais que tu as tout sous contrôle. Rien ne va plus. Ma vie, ça ne va pas. Ma famille, ça ne va pas. Seigneur, là, je n'ai pas la santé, mais je te rends grâce. Seigneur, là, je n'ai pas la formation que je voulais, mais je te rends grâce. Avoir une vie de reconnaissance en tout temps. Avoir une vie de reconnaissance en tout temps. Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, Jésus-Christ, qui est notre modèle par excellence, savait rendre continuellement grâce à Dieu. Il savait reconnaître la grandeur de Dieu. Il a pu nourrir avec cette capacité à rendre grâce à Dieu environ 5000 personnes, avec seulement 5 pains et 2 poissons. Oh, la Bible nous dit, après avoir rendu grâce à Dieu, il a partagé toutes ces choses. Le fait qu'il ait rendu grâce à Dieu a multiplié 5 pains et 2 poissons. L'action de grâce... Pousse Dieu à te faire du bien. L'action de grâce pousse Dieu à débloquer des situations. L'action de grâce pousse Dieu à changer ta destinée. Oh, la destinée de, de la terre entière a été changée par l'action de grâce de Noé. Dieu se dit que plus jamais, plus jamais, il détruira le monde. L'action de grâce change la vie. L'action de grâce change les de destinées. L'action de grâce permet à Dieu de se souvenir de toi. Ma prière dans cet après-midi est que le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant, puisse nous accorder cette capacité à voir ses bienfaits dans le bagaille, à voir ses bienfaits dans le chaos, à lui rendre grâce en toutes circonstances, à reconnaître ses bienfaits. Et même dans cette année 2021, il n'y a que Dieu qui sait ce qui nous réserve. Il sait comment cette année va se passer. C'est le premier dimanche. Je viens te dire... Toujours, pas importe ce qui va se passer cette année, pas importe ce qui va arriver cette année. Trouve la possibilité de voir le bien dans tout ce qui pourrait arriver, dans tout ce que tu pourrais traverser. Trouve le bienfait de Dieu. Je le répète encore, les gens disent souvent « tant qu'il y a la vie, il y a espoir ». Tant que tu as le souffle de vie, alors tout est possible. Tant que tu as le souffle de vie, alors tout peut se transformer. Et les problèmes, les soucis ne t'empêchent pas de glorifier Dieu. Les apôtres avaient des combats. Les apôtres avaient des soucis plus que nous, chrétiens d'aujourd'hui. Ça ne les a jamais empêchés de glorifier le nom de Dieu. Ça ne les a jamais empêchés d'être reconnaissants envers Dieu. Ayant cette capacité à reconnaître la grandeur de Dieu.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 Siolo, très beau, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas the one We're gonna party all night We're gonna I all night We're gonna party all night We're gonna party to night We're gonna party all night We're gonna party Yeah Yeah <laughs>